Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette de cookies euh, La première recette de cookies que je vous ai postée était euh, un vrai succès, vous avez toutes adoré Aujourd'hui je vous poste une deuxième recette de cookies, mais cette fois-ci ils seront euh, fourrés euh, à la pâte à tartiner, euh, au Nutella, ce que vous voulez Mais c'est super fondant, c'est un pur délice Donc première étape, vous allez commencer par... Euh, mettre des petites cuillères ou des, des noix de, de chocolat tartiné sur un plateau. Euh, il faut couvrir le plateau. Un plateau que vous pouvez mettre au congélateur et vous allez les laisser qu'ils durcissent un peu. Je passe maintenant aux ingrédients. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 2 œufs 300 g de sucre cassonade, 230 g de beurre mou, 550 g de farine, 2 cuillères à soupe de maïzena, 200 g de pépites de chocolat, un sachet de sucre vanillé et un demi sachet de levure chimique. Préparation très très simple, on va commencer par travailler le beurre mou, les œufs et ainsi que le sucre. Vous pouvez les travailler à la main, au fouet ou encore au batteur, c'est à vous de voir, euh, juste pour avoir une, allez, une sorte de crème, hein, un mélange qui soit homogène. pour ajouter le sucre vanier, la maïzena vous mélangez encore et puis au final, vous incorporez euh, le demi-sachet de levure et euh, la farine en deux fois. Donc euh, franchement, c'est pas la peine de faire tamiser, euh, c'est pas vraiment nécessaire. Donc une fois votre pâte obtenue, elle ressemblera à ça. Là, vous pouvez rajouter les pépites de chocolat. Euh, faites des petites boules, euh, moi personnellement je les pèse pour qu'elles soient toutes égales. Donc préparez des petites boules de pâte de 30 grammes environ euh, chacune. Euh, vous prenez chaque boule, vous l'aplatissez de cette manière. Maintenant quand vous aurez sorti vos noix de chocolat euh, du congélateur, c'est dur comme ça. Donc vous fermez votre pâte. Vous posez sur un plateau qui va au four. Et vous enfournez à 160 degrés, une bonne vingtaine de minutes. Ça dépend de votre four, je ne cesse de le répéter. Il y a des fours qui sont chaleur tournante, d'autres non. C'est à vous de voir. Euh, il ne faut pas qu'ils soient trop trop durs parce qu'une fois qu'ils refroidissent, bah, ils durcissent automatiquement. Voilà le rendu de l'intérieur. C'est un pur délice euh, je vous recommande cette recette à 1000%. Moi, mes enfants adorent, moi aussi d'ailleurs. <rire> Donc voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que ça a donné chez vous en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt